Parmi les figures suivantes, lesquelles représentent un parlogramme Petit a, qu'est-ce qu'il a, ce quadrilatère Il a les côtés opposés, 2 à deux égaux. D'après la propriété, c'est un parlogramme. Un quadrilatère pour lequel les côtés opposés, tous, hein, sont égaux, 2 à 2, c'est un parlogramme. Ce qui n'est pas le cas le petit c, mais il n'y a que deux côtés égaux. Donc celui-là... Ce pas sûr que c'est un parallélogramme. Celui-ci, on constate que les diagonales se coupent en leur milieu. Ces deux morceaux sont égaux, ces deux morceaux aussi. D'après la propriété du cours, parallélogramme. Celui-ci, et à propos de B, regardez ici, il y a juste ce point qui est le milieu de ces diagonales. Tandis que ce point n'est pas forcément le milieu de ces diagonales. Il n'y a pas de code, donc ce n'est pas sûr que c'est un parallélogramme. Ici, tous les côtés sont égaux, propriété du cours, pas programme. Et ici, il n'y a aucune donnée. On dirait que c'est un trapèze. On dirait. Dans chaque cas, indiquez si possible la nature du quadrilatère ABCD. ABCD. Est-ce qu'il a celui-ci Mais les diagonales se coupent au milieu. Ce morceau égale ce morceau. Autrement dit, OB égale OD et OA égale OC. Donc c'est déjà un parallélogramme. Mais tous les côtés sont égaux. Tous les côtés sont les mêmes. Donc tous ces morceaux sont égaux. Donc on a bien sûr un rectangle d'après la propriété du cours. Celui-ci. De nouveau, les diagonales se coupent en le milieu, c'est un palogramme, mais de plus, les diagonales sont perpendiculaires. Propieté, losange. Bien, ABCD, c'est un losange. Ici, il n'y a pas grand-chose, hein? juste le fait que ce point est le milieu de BD. Donc, ce quadrilatère n'a aucune chance pour l'instant qu'il soit plus qu'un quadrilatère quelconque. Et ici, les diagonales se coupent en leur milieu, Et il n'y a pas une autre propriété, donc pour l'instant, celui-ci c'est uniquement un parallélogramme, les diagonales se coupant en leur milieu.